Là, ouais, je suis vraiment crevé. Ça fait des mois que je suis sur ma thèse, j'en peux plus, quoi. En même temps, ça doit être hyper crevant, quoi. Ouais, c'est pas mal de taf, ouais. Ça fait cinq ans que je dépouille des sources, que j'écris. Ça fait un an et demi que je suis en train de rédiger. Enfin, en effet, ouais, je suis crevé, ouais. Ouais. Bah, tu vois, moi, quand tu me dis ça, je me sens un peu comme un imposteur. Bah, pourquoi Bah, tu vois, toi, t'as une mission d'histoire comme moi, mais moi, j'ai pas de formation d'historien. J'ai fait que une année à tout péter, quoi. Bah, moi, je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas de formation audiovisuelle, hein. Ouais, c'est pas faux. Du coup, est-ce que tu penses que tout le monde peut faire de l'histoire, en fait mmh. Vaste question, ça euh... mériterait bien une vidéo dis donc C'est vrai. Et chers camarades, bien le bonjour, je vous présente Manon de la chaîne C'est Une Autre Histoire. Salut Et aujourd'hui on a décidé de répondre eh bien, ensemble à une question à laquelle eh bien, on est souvent confronté, est-ce que tout le monde peut faire de l'histoire Et on s'est dit que ça serait super intéressant d'y répondre ensemble puisqu'on tient tous les deux une chaîne d'histoire mais qu'on a un parcours chacun complètement différent. De mon côté, eh j'ai fait des études audiovisuelles, hein. j'ai eu un BTS audiovisuel, j'ai fait 7 ans de boîte de prod, monteur, cadreur, réalisateur et j'ai fait bah voilà, qu'un an de, de fac d'histoire, donc je suis pas historien de formation. Et moi, actuellement, je suis en train de finir ma thèse d'histoire, donc je suis historienne, mais pas du tout vidéaste de formation. Donc déjà, pour répondre à la question « est-ce que tout le monde peut faire de l'histoire ?», il faut expliquer finalement en quoi ça consiste faire de l'histoire. L'histoire, c'est l'exploration du passé. C'est une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. C'est la science de la reconstitution du passé de l'humanité, sous un aspect général ou spécifique, selon un lieu ou une époque et ça permet de comprendre d'où on vient et de mieux appréhender où on en est maintenant, mais attention, certainement pas de prédire le futur, d'y réfléchir éventuellement, euh, éventuellement aussi de tirer des leçons du passé mais attention, ça n'est pas le but premier de l'histoire et ça sort de ces plates-bandes. Oui et, et du coup le, le travail de l'historien finalement eh bien, ça consiste à questionner les sources historiques, hein, c'est à dire euh, eh bien, les traces humaines euh, du passé que l'on peut collecter et ceci peuvent être euh, extrêmement variés, hein. ça peut être des objets de la vie quotidienne qui nous sont parvenus, des documents administratifs, des écrits littéraires ou artistiques, des œuvres d'art, des documents de presse, des fossiles, des éléments architecturaux même, des photographies, des monnaies, enfin bref, toutes choses provenant de la période, de la zone et de la thématique qui concerne le sujet. Et d'ailleurs, souvent l'historien travaille à partir des recherches que d'autres disciplines ont produit sur ses sources, notamment l'archéologie. L'historien les analyse en questionnant leur contexte de production donc qui les a créés, dans quelles intentions, pour quels destinataires, euh, dans quel contexte politique, social, etc. Et il recoupe ces documents entre eux euh, pour essayer de dégager une analyse et de comprendre au mieux ce qui s'est passé, euh, quelles idées étaient véhiculées à l'époque, comment les gens vivaient, euh, comment ils se sentaient, etc. Euh, il faut avoir de la méthode, euh, trouver des sources pertinentes, les interpréter avec justesse, en replaçant ensuite les faits les uns par rapport aux autres, en définissant leurs causes et leurs conséquences potentielles. Et euh, du coup, il faut bien s'en douter, hein, et ben ça demande des compétences précises tout ça, et donc une formation d'historien. Et là-dedans, il bah, y a une méthodologie qui est propre euh, à l'histoire, hein, c'est pas du tout euh, inné. Et il faut pouvoir vraiment tirer un maximum des sources sans leur faire dire euh, n'importe quoi le but c'est vraiment d'approcher un maximum de ce qui s'est passé même si parfois bah faut bien reconnaître qu'on peut faire que des hypothèses hein, c'est comme ça on sait pas on sait pas vraiment ce qui s'est passé et d'ailleurs on n'a pas forcément tous les éléments ou toutes les techniques euh, nécessaires parfois pour approcher cette vérité. Le but c'est donc de présenter toutes les hypothèses possibles sans prendre parti et éventuellement euh, d'en mettre une en avant lorsque le matériau eh bien, permet de le faire. Oui, d'ailleurs euh, c'est une science qui se perfectionne avec le temps, hein, euh, et aussi les nouvelles technologies. Oui, euh, en histoire on utilise euh, bah, des logiciels divers et variés pour euh, répertorier, euh, analyser, classer les sources, on utilise des bases de données euh, de plus en plus immenses. Euh, avec internet aussi, par exemple, bah, on a accès à beaucoup plus de choses et de publications qui se trouvent partout dans le monde, et qui n'étaient pas forcément faciles d'accès avant, hein. l'archéologie, mais aussi la sociologie, l'anthropologie, etc. nous permettent aussi euh, de faire des nouvelles découvertes, d'enrichir euh, les contenus, parfois de contredire ce qui avait été établi avant. Oui, et d'ailleurs, chaque nouvelle étude eh bien, dresse euh, le tableau d'un pan euh, du passé qui s'imbrique dans le réseau de ce qu'on connaît euh, déjà, parfois va le préciser, euh, ou même le contredit. Euh, et ça c'est ce qu'on fait finalement dans l'histoire, il hein. faut aussi connaître l'état de la recherche sur le sujet qu'on traite, se positionner par rapport à ce qui a été fait avant pour toujours apporter quelque chose euh, de nouveau, et les sujets d'études euh, sont euh, infinis, hein. les courants historiques qui se sont structurés avec le temps, et ils ont beaucoup évolué, euh, depuis longtemps par exemple, on ne se soucie plus euh, de faire uniquement l'histoire euh, euh, des grands personnages, euh, des Stephen rois de Albert. France, ah. euh, ouais. <rire> mais bon, aussi euh, euh, étudier l'habitude des gens, euh, traiter des sujets qui paraissent moins nobles, comme la prostitution au Moyen-Âge, c'est ce qu'on fait. Ouais carrément j'ai une copine qui bosse là-dessus d'ailleurs Et en effet, bah, la discipline a bien évolué depuis ses débuts, hein, euh, dès l'Antiquité, pour se structurer en discipline scientifique à partir du 19e siècle. Les premiers ouvrages ressemblaient parfois plutôt à des mémoires et étaient bah, très subjectifs. Hein, euh on se souciait surtout de la qualité du style et de produire un ouvrage moralisateur. Petit à petit, hein, on a essayé de se détacher de ce ton-là pour tendre vers un maximum d'objectivité. Alors, euh, l'objectivité totale, hein, c'est illusoire. Hein, bah, oui, même si on essaye d'avoir un maximum euh, de détachement vis-à-vis -vis de son objet d'étude, euh, bah, quand on est historien, on est forcément biaisé euh, par bah, son éducation, ses convictions, ses centres d'intérêt. Euh, pour autant, il y a une nuance éthique avec le fait de détourner volontairement les faits. Donc en faisant de l'histoire, on essaye d'échapper à ça, mais l'objectivité totale n'existe pas. Mais euh, même dans un dictionnaire, hein, ça n'existe pas. Si tu accordes deux fois plus de texte euh, à la notice sur Ravel qu'à celle de Brahms, bah c'est déjà une forme de subjectivité, hein, même juste en énonçant des faits. Mais c'est quand même autre chose que d'écrire un pamphlet sur la musique de Brahms qui a été longtemps considéré comme euh, injouable. Alors, du coup, vous l'aurez compris, hein, faire de l'histoire, eh bien c'est pas vraiment la même chose qu'apprendre par cœur euh, un, euh, bah, euh, qu un maximum de dates, de faits, hein. Euh, ça, ça fait pas de vous un historien, ça fait de vous un érudit et c'est pas la même chose euh, que parvenir à reconstituer le passé en tâchant d'approcher au maximum du passé tel que le montrent les sources. Sinon, bah, euh, c'est comme si on disait que faire de la médecine, c'était juste pouvoir réciter les noms euh, des organes. C'est euh, absurde. Bref, euh, ça demande un savoir-faire scientifique et euh, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les passionnés finalement euh, et les historiens. Et on voit souvent, euh, d'ailleurs, des contributions à l'histoire locale ou familiale avec euh, un épinglage euh, de faits minutieux, mettant sur le même plan tout type de documents, euh, signalant par exemple euh, avec euh, scrupule toute la liste des noms qui ont servi à retaper la clôture de l'église de euh, saint pin les oies euh, le 18 août 1966. Hein. Alors, non pas que ces travaux soient à prendre de haut ou avec mépris, c'est coup... pas du tout la question, euh, c'est juste qu'ils bah, ne relèvent forcément pas de la méthodologie scientifique et ils n'ont pas le même statut ni le même intérêt. Donc, pour répondre à notre question, non, tout le monde ne peut pas faire de l'histoire, au sens produire du contenu scientifique en histoire. Il faut être historien, il faut avoir une formation. Après, c'est pas forcément euh, par le parcours universitaire qu'elle se fait, hein, euh, entendons-nous bien, et il y a des super travaux de gens qui viennent d'ailleurs. Et donc moi, bah en tout cas, ce que je fais dans le cadre de ma thèse, c'est faire de l'histoire, mais ce que je fais sur Youtube, tout comme Ben, c'est pas faire de l'histoire. Et non, et non. Euh, après, Manon, euh, on peut peut-être euh, être un peu moins psychorigide hein, sur la définition de euh, ce que c'est faire de l'histoire, finalement. Euh, non, ça non, va, je, tu, tu te calmes, <rire> Enfin, je sais pas, je veux dire aussi, euh, que faire de l'histoire ça peut être... Euh, ça peut avoir un sens plus large peut-être, euh, comme, euh, je sais pas, euh, faire de l'histoire euh, en cours, à la télé, à la radio, euh, dans la presse, euh, sur YouTube euh, par exemple. Oui, ok, mais dans ce cas là on fait pas de l'histoire euh, au sens euh, faire de la recherche, d'accord, mais euh, on transmet un savoir, et dans ce cas c'est bah, faire de la vulgarisation. Mais alors on peut se poser la question, est-ce que tout le monde peut faire de la vulgarisation bah écoute, euh, moi je dirais que non euh, non plus, hein, euh, puisqu'il faut que ça soit bien fait. Oui, et c'est vrai, et pour le coup, bah souvent les chercheurs sont des très mauvais vulgarisateurs. Alors, euh, comment bien vulgariser Bah... Ça bah, mériterait... Une autre vidéo Une autre vidéo, dis donc ouais. Bah ça tombe bien, on l'a fait sur la chaîne de Manon en plus. Bah venez voir Bah ouais, c'est vachement bien, allez ouais, bah, Du coup, est-ce que tu penses que tout le monde peut vulgariser est que tout le monde, s'il n'y a pas de tondeuse